Je veux pas être méchant, je tacle rarement sur le physique, mais là à 9h30, la journaliste là, balance ton port, balance ton port, faut qu'elle fasse attention à elle quand même, hein, parce que elle pourrait se retrouver avec l'eau du bain. Hein. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est désormais également le mien. Je vous demande d'ailleurs désormais chaque lundi, via Twitter, de me suggérer les sujets de vidéoscopie via le fameux hashtag, hashtag vidéoscopie, ou parfois certains le résument en VDSCP. Alors cette semaine, je ne peux pas vous priver de l'analyse de la soi-disant du soi-disant témoignage de la soi-disant victime euh, des agissements baiser volé baiser forcé on verra d'eric zemmour ben, voyons. voilà nous sommes sur la chaîne youtube de Mediapart vidéo publiée le 2 mai 2021 juste avant de commencer évidemment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 Question, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, en 2005 à l'occasion ou en marge de l'université de la Rochelle, qui était le lieu de l'université Le témoin de cette euh, scène impliquant donc, soi-disant, Éric euh, Zemmour. Euh, en 2005, et euh, je ne sais quelle représentante du, du PS. Alors le témoin, quand dire, quand dire, quand dire, on ne voit pas les mains, on ne voit les chaussures, on ne voit pas les chaussures. Alors, euh, oui, donc bah, c'est une, une dame, euh, comme disait Sacha Guitry, euh, entre deux âges, mais on ne sait pas lesquels. C'est très étonnant, elle a un maquillage, on va dire, personnel, sur lequel s'ajoute une, une, une couche de maquillage, on va dire, pour l'écran. Donc ça fait, un petit, ça fait un petit côté orangé à la Donald Trump. On voit bien que le teint de son visage n'est pas du tout le teint de... De son cou, de sa gorge ou de, ou de ses bras. Et euh, encore une fois, il y a toujours une petite antinomie avec ces, ces personnages comme ça, appelés à la barre du procès médiatique. C'est que le cheveu attaché chez la femme, c'est la volonté de s'affranchir du champ de la séduction, hein, puisque dès qu'on veut plaire, on, on met les femmes mettre les cheveux en avant, on voit bien qu'avant de déclencher la caméra, hop, on balance tout sur l'avant. Lucchini l'a racontait raconté comme ça dans ses anecdotes de salon de coiffure. La femme était hyper heureuse comme ça. Elle disait « Oh, je sens qu'ils sont lourds !» Et puis elle les mettait, ses cheveux. Moi, je lui mettais une glace toujours et je lui disais « Vous êtes contente de ça ?» Et je lui mettais tous ses cheveux en avant, ce qui fait qu'elle était hyper heureuse parce qu'elle disait oh, « mais quand vous me faites un brushing, ils sont lourds !» Et donc le cheveu est attaché, donc ça veut dire que l'époque de la séduction est terminée. Mais en même temps, comme il reste toujours un petit, une petite curiosité de réserve pour ce côté-là, eh bien, on a quand même une échancrure euh, au niveau du, du décolleté. C est, c est, ça fait partie des paradoxes, entre guillemets, charmants, des failles de, de l'être humain. Nous sommes, nous sommes faibles. Partie socialiste. Il y avait un repas un soir. Moi, j'étais très contente parce que ce repas, on n'était que cinq personnes, dont Jean-Luc Mélenchon et euh, Claude Bartolone. donc quand même des pointures en politique. Moi, j'étais une jeune militante. C'était assez formidable pour moi de voir ces échanges politiques-là. C'est très bien de militer Mélenchon, le fameux dicton au sujet de la gauche. C'est normal d'être de gauche, à, voire d'extrême-gauche à 20 ans. À 40 ans, c'est quelque, quelque chose que tu n'as pas compris. Et bizarrement, hein, on verra que cette femme s'appelle l'enfant. Hein. C'est-à-dire <rire> on ne l'invente pas. Il y a vraiment un, un blocage au niveau de la croissance de Gaëlle l'enfant, hein, qui, qui a eu du mal à devenir Gaëlle l'adulte apparemment dont Jean-Luc Mélenchon et euh, Claude Bartolone, donc quand même des pointures en politique. Moi j'étais une jeune militante, euh, c'était assez formidable pour moi de voir ces échanges politiques-là. Et puis il y avait un journaliste, Éric euh, Zemmour, que je n'avais jamais vu. Euh, la soirée s'est passée, on a eu des échanges politiques vraiment euh, très intéressants. Voilà, tout le monde s'est dit au oh, revoir, on est allé se coucher. Bon. Et le lendemain matin, euh, Jean-Luc Mélenchon animait un atelier. Euh, donc euh, moi j'ai participé euh, dans le public à cet atelier. Et. Euh, Éric Zemmour arrive, mais... Ce qui est très dommage, c'est qu'on ne voit pas les mains. Hein, Rappelez-vous le fameux débat d'entre-deux-tours, euh, Mitterrand-Chirac, euh, Mitterrand je crois, où euh, à un moment, Mitterrand devait faire passer une pilule énorme sur un mensonge absolument éhonté, et il avait obtenu comme contrainte formelle de la part de l'équipe de, de réalisation de ne pas montrer ses mains à ce moment-là, parce qu'il savait que même lui, même le plus roué... Des, des, des, des rouets des présidents de la 5 5e euh, il, il, il allait laisser percevoir que ses mains allaient se, se serrer ou, ou devenir moites. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux Dans si, les oui. yeux, je la conteste. Donc là, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a un cadrage... Enfin, euh, ce n'est pas étonnant du tout, mais je vous le fais remarquer au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est que les mains sont torchantes. Et que, deuxièmement, euh, avant d'en arriver aux choses euh, entre guillemets sérieuses, il y a un éclaircissement de gorge. Ça veut dire que là, elle s'apprête. L'éclaircissement de gorge <coughs> témoigne généralement que l'on s'apprête à révéler quelque chose que l'on avait préparé, parce que quand c'est pas préparé, ça nous échappe. Comme disait Cochet, quand on, est, quand on ne joue pas, la, quand on ne joue pas, quand on s'exprime dans la vie et quand on est porté par ce que l'on dit, dit, on dit, on dit, on dit, on oublie de respirer, donc on respire finalement à des moments imprévus de la ponctuation, et bizarrement, on n'éprouve pas le besoin de s'éclaircir la gorge. Quand on prend un inspire audible, visible, et que l'on s'éclaircit la gorge, c'est que l'on s'apprête à révéler quelque chose qui a été préparé. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça peut être préparé et rigoureusement exact. Et ça veut dire que là, la spontanéité est toute calculée une demi-heure en retard. Il y avait un siège vide devant moi, il s'assoit, il me... Repousse. Quel horrible personnage Il est arrivé une demi-heure en retard. L'horreur, quasiment le nazisme. Et il me dit bonjour, et il me demande de lui expliquer... Ce qui Là, il y a eu une coupure. Il moi, il je vous demande de regarder à 0048, le sourire vers le bas du témoin, et immédiatement, ah, me... après le cut de 0049, donc on passe à 0050, je vous invite a constaté que là il y a eu on est sans doute sur une deuxième ou une troisième prise la journaliste il y a sans doute enfin qui qui a pas d'être au chômage elle non plus il y a sans doute mis du sien pour obtenir l'effet désiré parce que entre avant et après le cut on n'a pas du tout la même énergie on n'a pas du tout la même verticalité au niveau du cou et on n'a pas du tout le même sourire regardez bien le sourire vers le bas voir, la, la, voir le, le, la répulsion, la hargne à 0,45, 0,46, 0,47, 0,48, 0, et regardez à 0,50, elle a un vrai sourire, même avec les yeux, hein, de tout le visage. Hein. Il me reconnaît, il me dit bonjour. Regardez bien. Il me demande de lui expliquer Qu ce qui s'est passé, ce que je fais. L'atelier voilà. oui. se termine. Donc on ne sait pas ce que la journaliste a obtenu d'elle, ou dans quel état d'esprit, ou dans quelle dynamique elle a, elle a cherché à la mettre, mais là, il y a quelque chose qui s'est produit entre avant et après le cut. Hein, ce ce n'est pas 100%, euh, ce pas 100 sincère. D'ailleurs, un témoignage comme ça, j'ignore quelle valeur juridique il a, mais moi, je l'aurais filmé en continu. C'est-à-dire que j'aurais anticipé les reproches de partialité en le laissant dans la continuité. On se lève, euh, je me lève, il se lève, il m'attrape par le cou, il me dit « cette robe te va très bien » et il m'embrasse de force. Euh, C'était la surprise totale, et immédiatement, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait Parce que tout de suite, on se dit... J ai, j ai... Attends, attends, attends, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là. Donc, l'atelier se termine, j'imagine que vous avez euh, été en classe, j'imagine que vous avez participé à des activités scolaires et extrascolaires, euh, la salle ne se vide pas instantanément. La séance s'achève, comme aurait dit Eddie Mitchell, le film se termine, ou l'atelier se termine, les gens se lèvent, euh, il y a un brouhaha, la salle ne... Pourquoi on ne sait pas ça Comme c'est bizarre, <rire> Oh, alors non... C'est-à-dire que là, tu, tu nous expliques, Gaël l'enfant, que ça s'est passé sans témoin. Très bien, alors dis-le. Explique-nous. Nous nous sommes retrouvés seuls dans la pièce parce que... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ou alors... Ou alors, ça veut dire, il y avait des témoins muet de cette scène, dans la pièce, est-ce qu'on peut les contacter pour qu'ils attestent de quoi que ce soit Là, il y a un problème de vraisemblance, en fait, avec cette histoire, je suis désolé. O -o -o -o sont, où sont les gens Vous étiez combien Ce qui est marrant, c'est qu'on sait combien ils étaient au dîner, dîner qui n'a aucune importance, puisqu'il ne s'est rien passé, et on ne sait pas combien ils étaient, de témoins potentiels, quand importance il y a. On ne sait pas où ils étaient placés dans la salle, si c'était dans, dans un amphithéâtre, dans une, dans, une, dans une pièce, dans un appartement. Euh, et et, et, et au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire Il m'a attrapé. Il dit cette robe, te va très bien, et il m'embrasse force. Je sens qu'on va avoir droit à l'effet de sidération. D'ailleurs, à, à 1 minute 04, elle a l'air encore sidérée 15 ans après, là, cette dame. Les rares fois où j'ai été sidéré euh, physiquement, c'était rarement dans ce type de contexte-là, c'était, euh, je sais pas, euh, au sport, où on prend un mauvais coup, euh, je sais pas quoi, au rugby, on se fait tacler, et puis on, tout à coup on voit le ciel, et puis on, on, on, on, on tombe sur le dos, etc. J'ai quand même un vague souvenir voire un souvenir parfois même assez précis, de la direction où je me rendais, de là où arrivait l'autre, d'où était le danger, où est arrivé le coup, comment je me suis retrouvé. Là, c'est vraiment euh, dénué d'absolument tout détail objectif. C'est-à-dire qu'il il, il, t'a pris le coup, ça veut dire quoi Il était derrière toi et il s'est mis devant et il t'a immobilisé au sens où il t'a interdit le passage tout ça manque énormément de détails pour être crédible. Je suis désolée. C'était la, la surprise totale. Et immédiatement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu que fait Parce que tout de suite, on se dit, j ai, j ai, pour qu'il se passe ça, j'ai dû faire quelque chose. Mais non, je n'avais rien fait. Je, je, je, je, je, je, je n'ai rien trouvé d'autre à faire que de le repousser et de, et de partir. Et, et, et, et c'était... Ma réaction m'a autant traumatisée que, que ce qui s'était passé, en fait, parce que je me suis trouvée très conne de faire ça. Et je, je sais que toutes les femmes à qui c'est arrivé euh, comprendront ce que je veux dire, parce qu'en fait, il y a... Très conne de faire quoi, exactement Si tu l'as repoussé alors que le baiser n'était pas sollicité, tu n'es pas conne, c'est une saine réaction. Donc très conne de faire quoi c'est tellement... Euh... Il n'y a tellement pas eu de cible. Je, je, je n'ai tellement laissé aucune Ah oui, le fameux effet de sidération. Voilà. Celui-ci, je vous l'avais prédit, il est arrivé. Hein. Ça, ce n'était pas la plus, euh, la plus vaillante de mes prédictions, elle était évidente. Euh... Alors, moi, deux choses. Deux remarques. Une personnelle et une plus philosophico-littéraire. La première, c'est qu'il y a de nombreuses et de nombreuses années, parmi les ateliers, conférences et séminaires que j'ai euh, euh, organisés, dont les enregistrements sont tous disponibles en ligne post-2010-2011, mais là on parle de l'époque avant 2010-2011, j'avais animé plusieurs fois, plusieurs reprises, des ateliers consacrés à la lecture des signes d'intérêt. J'apprenais aux, aux hommes à lire les signes d'intérêt et de désintérêt des femmes, et vice-versa. Première sous-remarque, il n'y avait quasiment pas de femmes. Ce n'était quasiment que des hommes, au sens où les femmes, ça ne les intéressait pas. Deuxièmement, quand la presse féminine ou la presse non-genrée, on va dire, c'est-à-dire la presse des deux, des deux, des deux bords, euh, réalisait des articles sur moi, il y en a eu plein, il y a eu Technicart, il y a eu Femme Actuelle, il y a eu tout ce qu'on voulait. Le simple fait de découvrir qu'on pouvait se pencher et réfléchir calmement sur l'interprétation de l'infraverbal et du verbal et, du, et de la gestuelle féminine, euh, nous, euh, nous nous qualifier de euh, comment comment m'avait appelé euh, Télérama, euh, oui Téléra, Technicart à l'époque de, de téléopérateur de la drague c'est-à-dire que c'était proposer aux gens une matrice une pilule un code et que le simple fait de penser en code voulait dire qu'on était euh, qu'on était euh, inhumain et qu'être inhumain ça méritait de recevoir déjà lire de, des néo-féministes de l'époque. C'est-à-dire que toutes les articles de presse, alors que pourtant j'étais, on va dire, de la communauté, celui qui prenait la vision la plus humaine, la plus subtile, la moins manichéenne, la moins binaire, c'est moi qui, qui ai banni tous les acronymes de séduction horribles importés des techniques américaines comme Sarge, Kino, etc. Et malgré tout, c'était... Euh, ils n'arrivaient pas à le faire condamner, mais c'était médiatiquement condamnable. On nous explique 20 ans plus tard qu'il y a un problème avec la lecture des signes d'intérêt, notamment de la part des hommes. Ouais Ben ouais Mais pourquoi vous avez honni les gens qui ont, qui ont compris le problème 20 ans avant vous et qui ont essayé d'y répondre 20 ans avant vous Je suis d'accord les philosophes sont d'accord, les, euh, les écrivains sont d'accord, euh, c'est même dans Un cœur simple de Flaubert, euh, quand il étreint, quand la pauvre, euh, quand la, la pauvre protagoniste, la pauvre anti-héroïne d'un cœur simple, se fait étreindre et engrosser euh, dans, dans, dans un champ euh, par, je ne sais plus si c'était un paysan, un bourgeois d'ailleurs, peu importe, euh, Flaubert dit, avec le, le, le sens de l'épure, et comme ça, il a du résumé étranger qu'il était à toute psychologie. Je suis d'accord. J'ai suffisamment vu d'hommes en conférence ou dans les médias pour voir qu'effectivement, le langage féminin et la logique féminine leur échappent. Non qu'elles soient complexes, et très simple, mais elles leur échappent parce qu'elles ne les intéressent pas. Ce n'est pas une phase impérieuse de leur développement personnel. Je suis d'accord. Mais alors, premièrement, donc avouer, puisque je fais un effort de probité en avouant quand l'autre camp a raison, que l'autre camp avoue qu'il ne fallait peut-être pas vouer aux gémonies ceux qui, pendant 20 ou 30 ans, ont appris aux hommes à décoder le langage des femmes. Hein. C'est une question de logique élémentaire, mais manifestement, ça leur échappe. Et justement, en parlant de logique élémentaire, la deuxième réflexion que je voulais faire, qui n'est pas une anecdote personnelle, qui est plus littéraire, est tirée de laisser que l'un de vous, je le remercie, l'un ou l'une, d'ailleurs, je ne me souviens plus, vous m'offrez tellement de bouquins, je, pardon, je... Je devrais noter les noms sur, sur les deuxièmes de couve euh, Tels étaient nos plaisirs » de george Orwell. Alors, oui, Orwell avait théorisé, non pas uniquement, contrairement à ce qu'en disent les, les, les, les, les, les, les seuls lecteurs de, de l'œuvre dont on parle tout le temps, là. Orwell avait théorisé non seulement la mise en place du totalitarisme ou de l'idéologie totalitaire, mais également la façon dont elle peut prendre racine et se... Se, se proroger, dont elle peut se maintenir. Un système de pensée schizophrénique où les lois du sens commun s'appliqueraient au quotidien et aux sciences exactes, voilà, je, je l'avais à peu près, mais dont les politiques et journalistes ne tiendraient pas compte, page 121 de euh, « tels, tels étaient nos plaisirs », George Orwell, 44-49. « Mais c'était tellement rien passé que ça m'est tombé sur la tête comme, comme si un orage soudain arrivait et que je me prenais la foudre dessus, quoi. » Cette histoire-là, je l'ai racontée à plusieurs personnes, à, à des proches... Euh, à Alors des... On, on notera, hein, ce que j'avais déjà fait remarquer, c'est que le cadrage fixe, c'est-à-dire ce, ce, que, ce que fait Nicolo avec moi, c'est-à-dire de poser les caméras sur des trépieds, est en train de devenir extrêmement conservateur, hein, c'est l'horreur, quasiment le nazisme, et désormais, pour accréditer le réel, hein, souvenez-vous, la figure de style survient quand le discours se brise ou, ou montre des faiblesses. Pour accréditer le réalisme, il faut tenir la caméra à l'épaule, alors que ça n'a aucun sens. On n'est pas dans un documentaire de guerre, on n'est pas en train de courir sur un terrain de sport. Là, il était parfaitement légitime de poser la caméra sur un pied, mais non, elle est mobile. Et euh, pour, comme adjuvant à l'émotionnel, on ajoute souvent des petits zooms et des zooms. Alors regardez bien le petit zoom, là, à 1,40... 40 Merci. Il ne s'était tellement rien passé. Ça m'est tombé sur la tête huit, comme, euh, comme si un orage soudain arrivait et que je me prenais après euh, dessus. Quoi. Cette histoire-là... Voilà, regardez bien le petit zoom après l'orage. C'est vraiment le, le... Comment dire oui C'est l'adjuvant technique à une déficience de réalisme du discours. Raconté à plusieurs personnes, à, à des proches, euh, à d'autres militantes féministes comme moi. Donc, ce n'était pas une histoire... j'en ai pas fait un tabou. Mais évidemment, je ne vais pas porter ça euh, de façon euh, publique. Et puis. Euh, pourquoi, cette... évidemment. pourquoi évidemment Pourquoi évidemment C'est-à-dire que le, le évidemment demande d'être justifié. Lorsque dans ma ville, à Aix-en-Provence, euh, j'ai vu cet énorme affichage de Zemmour c'est un énorme panneau. Euh, avec la tête d'Éric de, de, de, de Zemmour et l'adresse de, de, son, de son site pour la présidentielle 2022, exactement. Mais ah oui, donc là, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Hein. Tu n'es pas du tout, euh, tout l'idiote utile du, du système, du, du pouvoir en place, et tu n'es pas du tout euh, le bras armé de gens qui veulent évincer des opposants politiques. Ah C'est une pure coïncidence que, que tu te réveilles 17 ou 16, ou 16 ans après, euh, par rapport à l'affichage des... Alors, premièrement, euh, Aix-en-Provence, est-elle ta ville euh, Je n'étais pas au courant que la ville appartenait ni à son, à son maire, le maire étant élu pour un mandat par définition temporaire, ni encore moins à, à son administration et ni encore moins à une de ses conseillères municipales. Euh, à, à quel moment est-ce qu'en tant que conseillère municipale, la ville t'appartient Deuxièmement, la publicité est un affichage privé, entre guillemets, probablement à, euh, adossé à un immeuble privé. Donc, à quel titre euh, tu pourrais légiférer sur cette publicité Et troisièmement, moi j'avais déjà évoqué des publicités selon moi nuisibles au rapport homme-femme dans les villes euh, et qui, pour le coup, euh, surexploitent et sursexualisent le corps des femmes. Ce sont ces énormes publicités au bas des compagnies. Euh, sur les guerriers de Lafayette euh, mais même pas que j'avais fait une vidéo il y, a, il y a plusieurs années qui avait bien marché à l'époque et qui avait fait réaliser en une minute de promenade dans une métropole française le nombre de fois où l'on était exposé non seulement au corps féminin mais dans des positions provocantes et lascives. Là, manifestement, ça ne dérange pas la militante féministe Gaëlle L'Enfant. D'ailleurs, on va arrêter de l'appeler Gaëlle L'Enfant, c'est énervant, on va l'appeler Gaëlle l'adulte, Gaëlle tout court. Par contre, que Zemmour, bon, alors qu'il n'y a pas forcément, on va dire, pas forcément un visage d'Apollon, le visage non-apollonien de Zemmour sur un immeuble, par contre, là, au niveau des ovaires, ça les met en titre, ça fait quelque chose, ça crée un court circuit là et euh, à remuer d'ailleurs on sent euh, où ça remue un, je sais pas, si un sans doute des expliquer ça en tout cas je me suis retrouvé dans une bulle euh, je, vraiment je me suis retrouvé comme une autre moi-même et j'ai eu euh, une autre moi-même ça s'appelle comment en psychologie ça s'appelle de la schizophrénie douce hein. rappelez-vous la situation d'orwell il y a quelques instants un système de pensée schizophrénique besoin de cette fois, de raconter publiquement sur euh, un réseau social, sur ma page publique, ce qui s'était passé. De sortir ça de simplement mon cercle privé, parce que de, de voir sa tête dans ma ville, ça m'a fait un, un, vraiment un énorme choc. Donc j'ai écrit ce post. Sans... Heureusement que tu n'étais pas en vie à l'époque de l'envahisseur et du bruit des bottes, hein, parce que là... Euh si voir une publicité pour quelqu'un que tu ne soutiens pas politiquement c'est un énorme choc qui euh, te donne qui par réflexe pavlovien te donne envie de le détruire en racontant une, une, une histoire sans témoin euh, je veux dire moi je suis soumis à des publicités à des affichages politiques d'accord pour des gens que je ne soutiens pas et je tolère hein. je suis soumis à un matraquage idéologique Gauchiste en permanence dès que j'ouvre un média de masse, que ce soit Le Monde ou BFM, bon, euh, je tolère, je veux dire, euh, j'ai jamais eu les testicules qui ont fait un nœud, quoi. Justement, vous l'avez vu toutes ces années à la télévision, c'est une personnalité publique aujourd'hui, Eric Zemmour, c'est un journaliste qui est de plus en plus connu, qui a une émission, qui répond à des interviews. Ça n'a jamais suscité le même effet chez vous que de voir cette affiche dans ce Ah, j'étais pas au courant qu'Éric Zemmour animait une émission, c'est laquelle Vous me dites en commentaire celle qu'il anime. Peut-être fait-elle allusion à Zemmour et Nolo, mais alors là, c'est extrêmement insultant pour la femme qui est aux commandes. La, la charmante Anaïs Bouton. Elle dit, Anaïs, comment ça se fait C'est pas vous qui animez l'émission Il me semble que euh, Zemmour, dans Zemmour et Nolo, ne fait que reprendre le rôle qu'il avait... Cheruquier, c'est-à-dire d'être le chroniqueur récurrent de l'émission. Plutôt que de vous autodétruire, je vous propose de détruire Eric Zemmour, ici présent. <rires> ou alors, fait-elle allusion à Face à l'Info Dans ce cas, quid de Christine Kelly Comment expliquer cette réaction, Eric Zemmour Est-ce que c'est le fruit d'une crispation globale autour des questions religieuses ou bien seulement au sein du service public C'est très invalidant et discréditant pour les femmes à la tête de l'émission. Euh... Ce que tu dis, euh, Nyengya. Dans les rues d'Aix-en-Provence, je vous avoue que je ne regarde pas particulièrement les chaînes de télé sur lesquelles Eric euh, les Zemmour passe et que je ne m'intéressais pas particulièrement à lui. Mais en effet, comme tout le monde, il m'arrivait d'entendre parler de lui et, et, et évidemment, à chaque fois, ça me... Remercie. Donc c'est une conseillère municipale apolitique, au sens où elle a exclu un des plus grands animateurs médiapolitiques de France du moment de son champ visuel et de son champ auditif. Elle ne le voit pas, elle ne l'entend pas. Et elle est tellement apolitique, elle est tellement neutre elle ne pratique tellement pas l'antrisme euh, euh, indigéniste de gauche qu'en fait, elle a exclu toutes les chaînes sur lesquelles des gens souverainistes ou, ou, ou potentiellement identitaires pouvaient parler. Mais non, ça ne m'a pas fait ce même choc. Là, là, là c'était euh, comme une deuxième intrusion sur moi, en fait, parce que Aix, c'est ma ville. Et que euh, le cours Mirabeau, c'est quand même l'avenue euh, symbolique euh, d'Aix. Et puis, ouais, j'ai ressenti ça comme, euh, comme une intrusion. Ouais. De la même façon que. Euh, comme une agression, de la même façon que j'avais ressenti cette, euh, cette agression-là euh, en 2005. Donc, j'invite ceux qui me suivent, la prochaine fois que dans leur ville, car évidemment, leur, le, le, la ville dans laquelle tu habites t'appartient, c'est bien connu, hein, c'est une espèce de, de coopérative. Quand dans leur ville tirée coopérative, ils, ils verront un affichage municipal euh, à, à visée politique par un camp ou un candidat qu'ils ne soutiennent pas, je les invite immédiatement à déposer une main courante au commissariat le plus proche pour agression. Et je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. La justice et le fonctionnement de la société nous en saura gré de nous montrer témoins actifs des agressions visuelles par panneaux politiques de gens que nous ne pour qui nous ne votons pas. Il est temps. Vous avez publié votre poste samedi 24 avril sur euh, sur Facebook. Quelles ont été les réactions à, au récit que vous avez fait C'est à partir du dimanche midi en fait que les choses euh, se sont emballées et que j'ai vu euh, et que j'ai compris en fait, j'ai compris la portée de ce que je faisais, ce que je n'avais pas euh, anticipé. Donc là, euh, il y a un problème, c'est que si à ton âge, Gaël l'adulte, dans le contexte actuel, si tu n'as pas compris qu'en dénonçant les, ouvrez les guillemets, abus d'un potentiel candidat, tu allais susciter des vagues, alors, euh, un curatelle, deux, euh, je pense que tu n'es pas à ta place dans un poste de conseiller municipal. Et trois, je pense que ta place est à... J'ai commencé à, à recevoir des soutiens, et puis ensuite, euh, j'ai commencé par... Euh, D'abord, les soutiens. Et puis ensuite, les menaces, les insultes, les injures sont arrivées. Et là, j'ai vu qu'en effet, il y avait tout un réseau de gens qui venaient sur mon poste euh, pour me traiter de menteuse, pas. Le réseau, c'est comme le groupuscule, c'est quand c'est les autres. Hein. Quand c'est le camp du bien, c'est un collectif quand c'est le camp du mal, c'est des réseaux, des, des complots et des groupuscules. Une qui, qui parle d'un complot politique, qu'est-ce que vous leur répondez Que c'est très compliqué de mettre en place un complot, par contre que les choses humaines, c'est ce que m'a dit une amie proche. Elle m'a dit, mais en effet, pas une seconde, je ne m'imagine pas. C'est marrant, la, cette vertu des gens simples, ou ce tropisme des gens simples, consistant à présenter le caractère proche comme étant une vertu. Les amitiés, comme disait très justement Moravia, sont des choses arbitraires qui se font et se défont, bien souvent euh, en vertu justement de, de hasards, de, de rencontres, de là où vous avez grandi, de là où vous avez été à l'école, etc. Et, et les gens qui n'ont pas l'eau le, à tous les étages, ou le wifi dans toutes les, dans toutes les pièces, comme je disais à Pierre-Yves récemment, euh, ont cette tendance à présenter comme un, comme une, un gage de sincérité et d'authenticité le témoignage de quelqu'un qui est proche. Mais nous, on s'en fout que cette personne soit proche de toi. Au contraire, qu'elle soit proche de toi n'accrédite en rien ses conseils ou ses opinions ou son discours. Et elle le présente avec une espèce d'orgueil et de fierté enfantin, hein, Gaël l'enfant. Parce que c'est juste que tu es humaine et que les choses ça arrive comme ça, voilà. c'est arrivé comme ça. C'est aussi parce que c'est un moment politique. Particulier ça veut dire quoi Ça arrive comme ces ça, on souhaitait l'afficher en 10 mètres de haut dans ma ville, donc c'est ça qui a suscité ça, évidemment. Donc là, elle avoue en réalité qu'elle est incapable de reconstruire concrètement la séquence logique du soi-disant abus, par contre, qu'elle elle, elle répète à volonté, à satiété quasiment. De, que euh, l'unique le, le, le, déclencheur de sa, de sa fureur, la pré-campagne potentielle d'un candidat non éclairé, d'un camp idéologique qu'elle ne soutient pas. Euh, je me demande si, parmi les gens bien formés qui savent faire les médiations, je me demande si ce type de produit de communication, si ce type de, de, de podcast, si ce type d'interview ne va pas insidieusement les dissuader euh, de voir des femmes en politique. J'ai peur que si. Je crains que ça n'atteste d'un caractère féminin peu apte aux responsabilités à long terme. Pas de complot. Il y a juste... Euh... Euh, une corrélation de moments, en fait, qui fait que, voilà, c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. Donc, il n'y a jamais de complot, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les États ont des services secrets. Hein. C'est parce que les complots n'existent pas. Donc, on paye des gens en fait, à ne rien faire. Merci. Oui, j'ai reçu des menaces. J'ai porté plainte contre ça. Vous service. le sentez, le petit zoom, là Vous le sentez au mot menace Vous le sentez, le petit zoom insidieux qui ne se voit presque pas, mais qui nous invite à nous pencher de manière empathique, zoom, zoom, empathie, attention, accentuée sur ces petits yeux de cocaire, là D'abord, je dois vous dire que, avant la sortie de l'article, j'ai été contactée moi-même par deux femmes. Et que ça m'a fait beaucoup de bien. Et ce qui m'a fait le plus de bien, je dois dire que... Comment as-tu été contactée Écoutez, système de pensée schizophrénique où journalistes et politiques s'exemptent de la logique du sens commun. Comment deux femmes ont-elles pu te contacter entre l'écriture et la publication d'un article, sachant que celui-ci n'avait pas été publié Je vous demande de répondre en commentaire. Je suis fière de ça, parce que la, la, la première de ces femmes m'a appelée en me disant merci. Et puis la deuxième aussi, d'ailleurs. Par contre, qu'elles soient informées de ce que vous fomentez avant la publication, ça, ça n'est pas un complot. Hein ça, c'est de la bienveillance. Ça n'est pas un groupuscule, ça n'est pas un complot. Et, euh, et leurs paroles se sont libérées. Pff, élément de langage et mécano. Il y a plein d'autres femmes en fait, qui ont vécu ça avec lui. C'est ce que j'écris dans, dans mon poste. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et, et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. C'est tout. Euh, et de toute façon, on voit bien ce qu'il dit des femmes. On voit bien que pour lui, euh, les femmes... Euh, ce ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Donc on se sert d'un objet. Je veux dire aussi à, à tous ceux qui... Je ne sais pas au courant qu'embrasser, c'était se, se servir d'un objet. Euh, je trouve ça assez dévalorisant finalement pour, euh, pour justement le sujet même de la discussion. Mais en fait, la 7.36, j'ai l'impression qu'elle est totalement dépressive, cette femme. Regardez, j'ai l'impression qu'elle est dépressive et je ne suis pas sûr que ce soit la faute de Zemmour, euh, très sincèrement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a, a d'autres journalistes... D'accord, car là il n'est pas, il n'est pas coupable, il est présumé innocent. Il y a des témoignages comme ça euh, qui sont pour l'instant purement médiatiques et apparemment sans témoin. Par contre, il y a d'autres journalistes du PAF français qui, pour le coup, eux ont été pris entre guillemets la main dans le, la main dans le sac ou plutôt la main dans le panier. Hein, on ne citera pas Frédé un certain Frédéric Aziza et euh, bizarrement, je ne me souviens pas d'une ire féministe à son encontre. Je me souviens que Mediapart avait été très, très bref, très, presque tendre dans, dans, dans le récit des faits. Et je ne me souviens pas qu'on était allé chercher des témoins visuels hein, qui avaient reçu les, les mains aux fesses de Frédéric euh, Aziza. C'est drôle, hein, peut-être euh, peut l'armada du contre-pouvoir est-elle proportionnée au danger qu'on représente. Hein, donc manifestement, c'est un peu humiliant pour Aziza, ça veut dire qu'il n'était pas très dangereux. Hein. Donc on se sert d'un objet. Euh, je veux dire aussi à, à tous ceux qui me disent que quand même je fais beaucoup d'histoires pour un baiser volé, que c'est pas un baiser volé en fait. Un baiser volé, c'est un truc un peu romantique quand l'autre vous a donné des signes et que peut-être il y a un prémisse de quelque chose. C'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. J'étais juste une serpillière sur laquelle on s'essuie les pieds, c'est tout. Euh, alors là, je suis très touché et très flatté, Gaël l'adulte, que tu me fasses le témoin de ta dépression personnelle. Hein, c'est un... C'est sans doute, euh, je le prends comme un honneur. Euh, par contre, je ne suis pas convaincu que là, tu te rapproches de la réalité. C'est-à-dire que quand on a envie d'embrasser quelqu'un, généralement, c'est que cette personne nous attire, qu'on la juge notre égale ou, euh, ou même que l'on a on, on, notre supérieur. On aspire à s'en rapprocher, à fusionner avec elle. Euh, moi, j'ai rarement eu envie d'embrasser quelqu'un sur lequel je suis les pieds. Euh, la serpillère n'est pas un objet de fantasme dans une euh, psychologie normale. Donc là, je ne comprends pas très bien la métaphore. Et je ne sais pas si tu la... Enfin, avoir ton regard à 7,56, j'ai l'impression que tu ne la comprends pas toi-même. Mais comme disait le même Orwell, la, la, plupart des, la plupart des journalistes et des intervenants du, du paysage médiatique, en employant des expressions finalement euh, toutes faites comme des mécanos, ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent ni ce qu'ils pensent. Pas de... aucun romantisme là-dedans. Oui, mais alors, qui... qui oula. Ah oui, la journaliste, effectivement, son, son visage me dit quelque chose. Euh, elle est à l'œuvre. Oui, on l'a déjà vu dans ses œuvres, celle-ci. En fait, le problème, c'est que euh, qui décide de ce qui est romantique ou pas, et à quel moment hein, C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il est possible qu'une scène romantique, de, 20 ans plus tard, le, le devienne moins, parce que le, la, la, la mode a changé euh c'est toujours, la, toujours le, la, la, les limites des applications de consentement. Hein. C'est qu'est-ce qui est érotique, à quel moment, qui est d'accord Sommes-nous d'accord pour revenir sur cette idée plus tard hein. Parce que ceux, les, les idiots utiles qui pensent que les, le problème des agressions sexuelles sera résolu par les applications de consentement ne comprennent pas que de toute façon, l'application de consentement sera elle-même questionnés puis remis en question par ceux-mêmes qui ont consenti, parce qu'ils vont, ils vont introduire une notion de durée, en disant « ah ben, j'avais consenti, mais euh, finalement, euh, quelques temps plus tard, ça ne vaut plus. Hein. » euh, Vous avez aussi raconté ce qui vous est arrivé dans votre vie de femme. Euh, que que répondez-vous à ceux qui disent, ou à celles qui diraient, que la seule issue à euh, ces discussions sur les violences sexistes et sexuelles est la justice Sans doute, dans un monde idéal, sans doute, mais... Euh, le monde idéal, un monde où la justice régirait tous nos rapports humains, est-il un monde idéal ou est-il à peu près la définition d'un monde invivable Moi, J'ai ma petite idée. Dans le monde réel dans lequel on vit, vous voyez, vous, aller au commissariat et dire, en 2005, en plus, hein, et dire, il y a un journaliste là qui m'a embrassé de force à l'université d'été du PS, non mais vous vous voyez vraiment faire ça Imaginez une seconde la réaction des, des policiers, il y a déjà sur les plaintes pour viol, pour viol, il y a déjà euh, un nombre de, de, de plaintes qui sont classées sans suite absolument hallucinant, qui fait qu'une femme sur dix seulement ose porter plainte. Parce qu'il y a cette histoire de... de, de... Oui, alors ça, c'est toujours la liberté de citer des chiffres euh, sans source, adossés à rien, et euh, surtout partant de, de présupposés. C'est-à-dire que on, nous, féministes, savons par la résonance suprasonique de nos ovaires combien de femmes n'osent pas porter plainte. Et c'est 90%. Et, et en fait, je vous interdis de discuter car vous n'êtes pas en vibration suprasonique avec, euh, avec nous. Bon, bah oui, effectivement, comme ça... Ceux deux, euh, peut-être que j'aurais pas dû m'habiller comme ça, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, qui, qui est dans notre société, qui est marqué dans notre société. Donc oui, dans une société où l'égalité entre les femmes et les hommes existe réellement, dans une société idéale, en effet. Mais dans la société dans laquelle nous vivons, euh, ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, il y a du mieux, c'est bien, mais euh, en vrai, non, j'ai tort. Dans une société idéale, les mecs ne font pas ça, en fait. Et donc, il n'y a pas besoin de justice pour ça, et la justice peut s'occuper d'autres choses, parce que les mecs ne se sentent pas autorisés à se servir des femmes comme ça, en fait. À quoi ça sert pour vous de balancer son port c'est le hashtag que vous avez utilisé, qui était celui du mouvement MeToo à l'automne 2017, en France, balance ton porc. Voilà, à quoi ça sert de balancer son porc Je crois que ça fait avancer la société. Là, je ne veux pas être méchant, je tacle rarement sur le physique. Mais là, à 9h30, la journaliste, là, balance ton porc, balance ton porc. Il faut qu'elle fasse attention à elle quand même, hein, parce qu'elle pourrait se retrouver avec l'eau du bain. Hein avait utilisé, qui était celui du mouvement MeToo à l'automne 2017, en France, balance ton port. Voilà, à quoi ça sert de balancer son port Je crois que ça fait avancer la société. Euh, ah oui très dans, bien. Le dans, quel, dans quel sens un hein. personnage aussi public et aussi connu que, que M. Zemmour, ça permet sans doute de mettre un regard un peu différent sur, ce, sur qui peut être cette personne. Euh, je vous avoue que quand, quand euh, le hashtag est sorti, euh, évidemment que euh, j'y ai pensé. Évidemment. Et puis je me suis dit, tu euh, vas faire ça maintenant. Oui, ça, ça ne servira à rien de le faire en 2000, euh, je sais plus comment ouais. c'était, en 16 ou 17 ou 18. Il n'était pas encore potentiellement candidat. Attends de le faire quand ça pourra potentiellement ruiner sa carrière. Hein. Ça sera beaucoup plus lucratif, ça sera, plus, ça sera beaucoup plus roboratif pour ton, pour ton petit ventre, Gaël l'adulte. Personne va te croire et puis de toute façon, euh, qu'est-ce que ça va faire à part te faire du bien à toi Qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut faire Et puis ça va même pas peut-être te faire du bien. Et puis et puis j'ai laissé tomber l'idée parce qu'il y a toujours cette, cette espèce de sale honte sur soi, toujours cette idée que c'est toi qui a dû faire quelque chose quand même, etc. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, j'étais dans une bulle et une autre moi-même parce que ça c'est parti. Je l'avais plus quand j'ai écrit ce post. D'accord. Donc là, en fait, il y a un certain donc, nombre ce de, de de personnalités qui se succèdent et qui se cumulent. Hein. On ne sait pas combien ils sont dans sa tête. Par contre, euh, elle, a, elle est élue, elle a un poste à responsabilité dans une collectivité, dans une collectivité locale, tout va bien. Ce hashtag, euh, c'est que les femmes sont, se sentent plus autorisées à prendre la parole, se sentent plus légitimes et que le regard de la société n'est pas le même. Et encore une fois, que ce soit un baiser forcé et non pas voler, un baiser forcé, un viol, ou tout autre euh, type euh, d'agression. Ça, c'est un procédé rhétorique qui s'appelle tout placer sur un continuum. C'est-à-dire euh, de, euh, de la main effleurée au baiser volé, jusqu'à l'agression à l'arme euh, euh, blanche avec euh, pénétration réelle, etc. Tout est sur un continuum qui permet, finalement, par un, un mouvement mental simple, de les rassembler, de les niveler, et de, et de juger tout plus ou moins équivalent. Oh là là, toutes ces histoires pour ça C'est qui, eux Mais euh, ne, ne faites pas ça avec les femmes. Mais pas ça quoi Alors oui, alors je pense que la meilleure conclusion... <rire> en fait, ce, ce, les, les artistes sentent les choses en avance, et il euh, y avait quelqu'un qui s'appelait Jean-Yves Lafesse, qui était un improvisateur, de, de, enfin qui est toujours d'ailleurs, mais dont les, les impostures, malheureusement, sont moins, sont moins diffusées qu'avant, il avait fait l'imposture du, du violeur des contrôleurs de poste, où il se faisait passer pour la gendarmerie locale, où il appelait une petite bourgade de province en disant euh, « nous, à à, nous traquons une, euh, une, une violeuse de contrôleurs de poste, et là, elle est un peu corpulente, un peu en surpoids, etc. » et le, le directeur du bureau de poste devait observer discrètement, depuis le, derrière sa grille, les clientes les plus corpulentes, repérer la potentielle violeuse, et on l'entendait. Et la fesse lui disait « Posez le téléphone, on est la gendarmerie, il faut bien qu'on entende que vous l'ayez la, repéré. Et le directeur du bureau de poste devait aller vers la dame la plus, la plus gironde, en lui disant euh, « Je suis avec la gendarmerie, vous ne pouvez pas faire ça, ne « me, Ne me violez pas, vous êtes sur écoute, etc. » Et on entendait la dame outrée qui a failli tomber dans les pommes. C'est une vraie imposture. Pour le coup, la fesse, ça n'était pas euh, falsifié. Les, les connaisseurs le, le savent. Euh, L'injonction finale de gaël l'adulte, hein, dont on ne sait finalement ni en ce qu'elle concerne, ni à qui elle s'adresse, me semble un peu du niveau, mais c'est le pastiche triste d'une imposture de la fesse des années 90 qui m'a fait, fait beaucoup rire. Bon bref, dites en commentaire ce que vous avez pensé de la véracité de l'anecdote de gaël l'adulte. Euh, Notez-la entre guillemets, notez la véracité de cette histoire entre mettons entre 0 et 100, je suis curieux de savoir. Et pour plus de vidéoscopies, c'est le moment de s'abonner mmh. à la chaîne, d'activer les notifications et de poursuivre votre visite avec celle que je suis en train de pointer. Là, à ma gauche, du, du doigt. Et puis, euh, Zemmour 2022 ou pas Zemmour 2022, seul l'avenir le dira.